Bonjour, j'avais envie de vous faire une vidéo sur nos bonnes résolutions pour l'année 2021. On démarre l'année 2021. Bonne année pour nous tous. On va essayer de la rendre la plus positive, constructive euh, possible en fonction du contexte dans lequel on évolue, tirant le meilleur parti des choses. C'est l'état d'esprit. On peut regarder le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Ensemble, on, on sait qu'on regarde toujours le verre à moitié plein parce que c'est ce qui nous stimule et puis ça nous donne des bonnes énergies. Et je vais vous faire un truc. Comme je fais pas d'habitude, un truc beaucoup plus peut-être classique finalement, regardons, je vais faire signe par signe, je vais faire les 12 dans l'ordre, avec pour chacun ce qui me semble être, euh, ce qu'il va falloir mettre en avant comme bonne résolution pour cette année. Voilà, un truc vraiment atypique. Ok, allez, on va commencer par le bélier. 2021, bélier, qu'est-ce qui se passe dans le ciel le, le 90% des aspects lourds que vous traignez depuis deux ans, euh, les planètes qui étaient en carré à partir du Capricorne s'en vont, s'en vont. On, on se déleste de poids lourd, il y avait Saturne qui vous plombait, Jupiter, les relations à l'autorité qui n'étaient pas faciles, beaucoup de choses qui étaient lourdes, euh, il reste que Pluton, Pluton tout seul, il est dans cette dernière phase qui normalement est une phase de reconstruction, donc il y a plein plein de choses à faire, mais Bélier, vous qui incarnez le feu, le feu l'énergie du printemps, vos bonnes résolutions telles que je vous les propose, telles que je vous les soumets, c'est de repartir sur cette dynamique active, moteur qui, votre force, qui consiste à initialiser des situations, à démarrer des trucs, à mettre en place, à donner l'étincelle, l'impulsion de départ, voilà ce qu'on attend de vous pour cette année, c'est reprendre les dossiers en main, redémarrer, vous redéployer dès que ça va être possible, dès que ça va être possible parce qu'il y a des contraintes sur lesquelles on est obligé de composer, mais ça va être votre job, votre mission. On repart de nouveau, de plus belle, euh, c'est devant que ça se passe, c'est votre force de vie, il n'y a plus rien qui freine planétairement, réellement, ou alors c'est minoritaire, je ne veux pas qu'on polarise, droit devant, voilà c'est votre truc, mes taureaux, Bon, Il y a un peu de monde cette année chez vous au niveau des positions planétaires, mais il n'empêche arrive la début janvier, mars, mars, mars, qui va vous redonner la pêche, Uranus qui est dans le coin, qui vous donne envie de changer beaucoup de choses. Ce qu'on attend chez vous, mes taureaux, ce qu'on attend de vous, en fait, idéalement, pour optimiser, c'est redéployer cette douceur, cette gentillesse, cette affection qui vous caractérise, cette bienveillance relationnelle, ce talent assez exceptionnel que vous avez à poser les choses, à calmer les situations, à éviter les conflits, les bagarres, tout ce qui sert à rien, tout ce qui nous pollue. Votre force de vie, votre force de détermination, mais en même temps votre capacité à apaiser, à calmer, à relier dès qu'on va pouvoir euh, se recaliner, se toucher dès qu on, quand on pourra, quoi. Bien évidemment, euh, c'est votre, vous avez un, un savoir-faire exceptionnel pour nous nourrir, pour se nourrir avec vous de ces liens humains qui nous, cette chaleur là. Dont on a vraiment besoin. Ça va être votre boulot cette année. Hein Créer des rapprochements quand on pourra. Mes gémeaux, mes gémeaux, Mercure, le mental, la communication, les liens. Les signes d'air, vous allez, vous allez avoir du boulot cette année, mes signes d'air. Vous, c'est Mercure, le mental, les échanges, les contacts, les liens. Redéployez-vous, recréez du lien avec tout ce qui bouge. Nourrissez-vous de ces échanges-là qui vous font être plus fort psychiquement, et puis donc par extension dans tous les autres domaines, bouger, bouger, communiquer, appeler, créer des, des contacts, des liens dans tous les coins. Il faut me recréer ces basiques de fonctionnement. On est des animaux sociaux, on est des mammifères sociaux, et vous avez plus que tous les autres cette capacité, ce talent à donner l'impulsion qui, qui fait qu'on se relie, qu'on se connecte, qu'on échange. Voilà, c'est votre truc. Mes cancers on connaît vos dispositions à aller sur des territoires émotionnels, affectifs. Chez vous, la lune gouverne, les émotions sont plus affleurantes, etc. Vous, vous aviez des or <rire> planétaire en opposition, là depuis deux ans, euh, ça s'en va, il en reste plus qu'un, il reste plus que Pluton, voilà, euh, tous les autres se sont éloignés, ça, ils vont vous fiche la paix vous allez commencer à aller beaucoup mieux, doucement mais sûrement, euh, ce, ce qu'on attend de vous, c'est tous les liens affectifs de stabilisation, un peu comme le taureau, vous aussi, vous avez la lune en maîtrise, hein. rassembler ce qui est par au niveau émotionnel, re renouer, renouer tous ceux qui s'éloignent, qui se perdent de vue, etc., distiller cette douceur affective, cette gentillesse, cette volonté, cette capacité à vous rapprocher, à manifester les bonnes énergies que vous avez en vous, forcez-vous un peu à faire le premier pas, à créer l'impulsion, la démarche, ça marchera très bien. Je veux dire, on est tous tellement en demande de, de votre gentillesse, de votre, de votre capacité à, à se connecter à, avec cette douceur profonde et cette envie qu'on s'entende, Voilà, ça va être votre job cette année. Mais Lyon, euh, cette force de vie que vous avez, cette capacité à rassembler, à, à avoir des visions d'ensemble, à être une, une sorte de, de, de, de moteur, de, de direction, d'élan de, vital, euh, vous aussi, il va falloir vous réouvrir, vous redéployer, euh, puiser ces bonnes énergies. Bon, il y a quelques oppositions, bon c'est pas non plus de catastrophique, euh, mais globalement, vous allez faire en sorte de reprendre de l'expansion dans tout ce qui mérite de se retrousser les manches. Vous avez ce courage, souvent au dernier moment, c'est vrai, mais lorsque ça en vaut la peine, on peut compter sur vous, on sait qu'il y aura du résultat, on s'inquiète pas plus que ça. Mes vierges, mes vierges, c'est Uranus qui vous veut du bien, Pluton qui vous veut du bien. Euh, poursuivez, organisez, mais vous aussi, mes vierges, communiquez, c'est votre force. Mercure, l'intelligent, le mental gouverne la Vierge. Donc plus on distille de l'information, plus on, on vous nous faites bénéficier de votre esprit pratique, simple. Hein, faut pas, euh, je suis de la Vierge. Parfois, j'en fais des tonnes, rentre dans le détail, machin. Ça peut être un super casse-pied. Soyons simples, soyons simples, mais communiquons, communiquons, communiquons le plus possible. C'est notre valeur ajoutée. Quand on se lâche là-dessus, on est, on est heureux. Tout simplement, mes balances, <rire> parmi les plus beaux ciels de l'année. Euh, tous les planètes qui sont rentrés en verso veulent que du bien, que du bien. Fini les carrés, des oppositions depuis ces dernières années. Vous, c'est l'amour, l'amour. Faites la démarche, allez vers les autres, envoyez les bonnes énergies, positivez, encouragez, euh, mettez l'accent sur ce qui fonctionne les mots doux, la gentillesse, les mots apaisants, euh, signes d'air communication, échange, lien, et en même temps, Amour, Vénus, on crée du lien, on arrondit, on trouve des solutions à plein de choses. Euh, L'année est, est potentiellement super bonne mes scorpions. Bon, c'est vrai que l'année, elle est un peu contrariée. Il y a une fenêtre de tir qu'il ne faut pas me louper, mes scorpions, mais il ne faut vraiment pas me louper. C'est celle qui est entre la mi-mai et la fin juillet. Là, Jupiter va vous donner un coup de boost plein pot. Euh, extrêmement constructif. Votre potentiel de passion, votre vision profonde, euh, ce qu'il va falloir mettre en avant, c'est cette formidable force de détermination qui rassure parce que vous avez cette, cette capacité à vous fixer un cap avec une, une détermination profonde qui donne l'exemple, quoi. Hein. Cette, cette, cette volonté réalisatrice que vous avez, elle va réémerger cette année, tranquillement, tranquillement, pas à pas, hein, pas dérapé, mais n'oubliez pas ma fenêtre de tir en milieu d'année, hein, puis on, vous verrez l'année prochaine sera très très bonne. Mais Sagittaire, alors, parmi <rire> ceux sur qui je me repose le plus pour remonter le moral de tout le monde, c'est vous. J'avais il y a quelques années un camarade Sagittaire, et je disais de lui, il a euh, un talent... Exceptionnel, il est capable de remonter le moral d'un régiment de dépressifs. C'était son truc, quoi. C est, c est, le contacter, on allait mieux. Donc, vous avez ce talent, mais, mais quasiment unique, à envoyer des bonnes énergies, à voir le bon côté, à voir les spirales vertueuses, à, à, à voir ce qui marche, l'optimisme chevillé au corps, c'est votre truc. Faites-nous en profiter exprimer ces énergies-là. Vous faites partie des piliers les plus solides sur lesquels on a envie, on a besoin pour l'année qui vient de se reposer, surtout que les espèces sont vraiment sympas. On y va. Mais Capricorne, ben ça va aller mieux. Saturne s'en va, euh, bah elle est mieux, quoi. Hein. donc on se structure, votre capacité d'organisation formidable, elle va être de nouveau totalement opérationnelle, J'ai pas de choses mauvaise parce que plus le ciel s'éloigne, plus ça vous dégage, plus vous êtes libre des influences qui vous ont touché depuis un an ou deux, euh, c'est plutôt bien, mais Capricorne, communiquez davantage au niveau affectif et émotionnel. On a grand besoin de ça. On se repose sur vous parce que vous êtes le, le, le chêne dans le sol, le truc qui tient la route, qui, qui, qui, est, qui est du béton. Est la, est, vous êtes les plus fiables au niveau de tout, hein, mais, mais lâchez la bride au niveau de l'affect, communiquez au niveau émotionnel, envoyez des émotions, exprimez vos émotions euh, parce que ça va tous nous nourrir. Et on a besoin de vous qui êtes quand même une valeur référence. Si vous donnez le temps vous donnez l'exemple, ça nous fait tous du bien. Mais Verso, vous le savez, qu'est-ce qu'il y a cette année au-dessus de votre tête, il y a deux gros morceaux il y a Jupiter, c'est l'année de la chance, elle passe tous les 12 ans, et en même temps il y a Saturne qui structure avec rigueur. Donc il va falloir me jouer très très finement sur le premier qui est le plus bel aspect qui existe, et le second qui a tendance à engendrer des garde-fous structurants parfois étouffants. Toute la subtilité chez vous, ça va être de, encore une fois, vous aussi, un signe d'air, créer du lien humain, créer de l'échange, aller vers les autres, les liens d'amitié c'est votre truc, les projets c'est votre truc tout ça, l'amitié, les projets c'est votre domaine. Mais euh, ne vous vous laissez pas enfermer par des choses trop contraignantes. Hein. Là, vous avez besoin d'air, mes signes d'air, c'est de l'oxygène, c'est du lien du contact, c'est ça que je vais combattre en lumière en premier. Et mes poissons, mes poissons, Poisson, poissons, il y a un truc génial. On adore votre altruisme, votre gentillesse, votre dévouement, votre bonne volonté. Votre... Vous êtes des amours. Moi, j'adore les poissons pour le plan humain, c'est clair. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a cette année Il y a une fenêtre où Jupiter vient vous faire un petit coucou entre la mi-mai et la fin juillet, ce que vous allez amorcer entre mi-mai et fin juillet, où on le concrétise à cette période-là, où Jupiter reviendra à partir du 30 décembre 2021 pour un an complet. Donc, c'est une année charnière extrêmement évolutive. Moi, ce qui m'intéresse vous, c'est que vous distribuez, que vous, que vous communiquez toute cette, cette humanité, voilà, dont on a tant besoin, <rire> tout simplement tant besoin, voilà. Bon, je vous ai fait un petit tour vite fait, c'est un peu atypique, c'était surtout pour vous faire une bonne année, et puis vous souhaitez une bonne année, et puis je voudrais appuyer sur un dernier point, un dernier point quand je regarde un thème je, je, toujours pareil, je regarde les outils hein, et parmi les outils, il y a trois vecteurs sur lesquels il serait intéressant de mon point de vue, euh, de travailler de nous appuyer tous ensemble. Il y a trois secteurs qui de toute évidence vont émerger dans les années, dans les mois, dans les années qui viennent ça va être les trois secteurs c'est une trilogie, c'est un triptyque hein. c'est euh, la bonne santé alimentaire Enfin, gaffe à ce qu'on boulotte euh, y a tellement de choses qui ne sont pas terribles et tellement qui nous permettent de rester en bonne santé de l'activité physique, faut qu'on sorte Hein, dès qu'on peut, là, euh, oxygénation, lumière, oxygénation, lumière sont les deux meilleurs anti-stress. Hein, et puis l'action, bien évidemment, hein, c'est ça, c'est Mars, hein, vous l'avez bien compris. Et puis surtout, surtout la bonne santé psychique. Et la bonne santé psychique, euh, comment on la maintient On la maintient en ayant le maximum de liens humains, maximum de liens humains. Euh, c'est ce qui nous manque là depuis ces derniers mois, c'est ce qu'il faut qu'on recrée, qu'on recrée, qu'on recrée en toute priorité, hein, nous reconnecter dès qu'on pourra, dès que dès que les fenêtres vont s'ouvrir. Euh, cette année-là, 2021, et toutes ces planètes en signe d'air, c'est ça que je mets en avant. Euh, c'est du lien humain, c'est de l'échange, c'est cette disponibilité, créativité, communication. C'est l'enjeu, l'enjeu de l'année. Hein, toutes les planètes en air, elles sont là. Après, euh, je vais terminer par Pluton parce qu'on l'a pas toujours en tête celui-là. Il reste une planète en Capricorne sur tout le paquet qui nous ont cassé des pieds depuis un an, un an et demi. Euh, le, Pluton, c'est le dernier. Pluton, il mérite qu'on s'y arrête. Allez, 30 secondes. Pluton, l'a découvert en 1930, donc les astrologues anciens, ils ont jamais bossé dessus. On a juste les références d'Hadès, le dieu des enfers, le dieu des angoisses, donc on ne l'avait pas visualisé, on l'avait pas repéré, mais on l'avait déjà identifié comme un besoin qui s'organisait dans une sorte d'orchestre de tout. Pluton, on l'a vu, on a fait des liens, on l'a découvert en 1930, on a observé que quand il rentra en Lyon, l'associer à l'ère de l'atome dans les années 40, à l'après-guerre, il est rentré en vierge, On en vous vite fait, fait euh, en vierge, le travail, la reprise économique, en 68, quand il est rentré en balance, l'amour, on l'a associé à la révolution sexuelle, quand il est rentré à l'aube des années 80 en scorpion, perte des urinaires, aux au, au mécaniques du sida, etc, c'est assez compliqué. Quelques années plus tard, à l'orée des années 90, je parle vite, je suis désolé, il est arrivé en Sagittaire, Sagittaire, les voyages de l'étranger, on l'a associé au préambule de la mondialisation, et lorsqu'il est arrivé en 2008, 2008 en Capricorne, le froid, l'hiver, l'austérité, Pluton il a incarné la crise des subprimes, c'est un truc, mais c'est incroyable Pluton. Et Pluton, là où je voulais en venir, j'arrive enfin, il quittera le Capricorne en mars 2023. De mémoire, c'est le 23 mars 2023, c'est un mémo technique. Donc on va amorcer un nouveau cycle à partir de mars 2023 qui va être un gros, gros, gros morceau. Comme je vous en ai fait un descriptif quand il faisait ces cycles précédents, je sais qu'on va faire un truc complètement nouveau. Le truc, c'est de ne pas le louper. Et parmi les choses pour ne pas le louper, il faut qu'on soit positif, en forme, qu'on ait des liens entre nous et qu'on propose des solutions constructives et surtout pas qu'on se morfonde, qu'on se replie, qu'on déprime, qu'on soit anxiété, etc., comme on l'entend beaucoup. Ça, c'est hyper toxique, voyons la vie du bon côté créons ces liens sur lesquels je suis hyper attaché, puis vous aussi il euh, n'y a que des solutions quand on voit le verre, à moitié plein, c'est dit allez, euh, à très vite bonne année encore, c'était l'idée euh, merci pour vos likes, vos commentaires vos abonnements, vos coucous, vos gentils messages euh, formidable quoi la vie est belle, à très vite